Bonjour, je suis Cédric Sadin-Sébron et je vais vous présenter mon ouvrage « Habiter en CHRS, faire comme chez soi, quand on n'a pas de chez soi » publié par les éditions RS en avril 2023. Alors pour me présenter rapidement, moi je suis éducateur spécialisé de formation, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans auprès de personnes sans abri, que ce soit au SAMU social, en centre d'hébergement d'urgence ou en CHRS. Et aujourd'hui je travaille dans un institut de travail social sur la partie formation supérieure et recherche. Alors dans le cadre d'une recherche universitaire, j'ai effectué une enquête sur la notion d'habiter en CHRS. Donc une recherche action, mais aussi une recherche action collaborative puisque j'avais embarqué avec moi quatre résidents du CHRS comme co enquêteurs Donc moi à la base je me suis intéressé aux personnes qui s'installent dans les centres d'hébergement sociaux, qui sont à la base des lieux prévus pour être provisoires, et des personnes qui parfois même veulent y rester pour toujours. Et ces quatre personnes qui refusent d'aller en logement, ça m'a interpellé à de la politique du logement d'abord, alors que les CHRS sont beaucoup remis en question et doivent faire la preuve de leur pertinence. Alors peu d'ouvrages traitent de la vie dans les centres d'hébergement sociaux et ceux qui existent ont généralement été écrits par des chercheurs. Donc là, ce livre présente l'originalité d'avoir été écrit par un travailleur social en poste à l'époque, et aussi donc d'intégrer des personnes hébergées comme co-enquêteurs. Donc Habiter en CHRS, c'est vraiment une immersion dans la vie quotidienne d'un CHRS, et j'avais vraiment la volonté de donner principalement la parole aux, aux résidents de ces structures, voilà, pour qu'ils puissent raconter ben, à la fois ben, la violence, mais aussi la solidarité entre les, les hébergés, les liens souvent ambivalents avec les travailleurs sociaux, euh, qui vont de la gratitude, parfois même jusqu'à la haine. Et aussi le besoin de ce que j'ai appelé le repos d'abord, euh, un peu en clin d'œil au logement d'abord. Et enfin aussi les attachements euh, au lieu, que ce soit le, le bâti, le mobilier, etc. L'ouvrage documente également la façon dont les institutions et les travailleurs sociaux euh, se trouvent souvent divisés euh, sur cette question de, du chez-soi en CHRS et on voit qu'on oscille en permanence entre hospitalité d'un côté et coercition de l'autre. Et enfin, ce livre met en lumière ce que j'ai appelé, moi, les exclus du logement d'abord, qui est un peu un impensé de cette nouvelle politique, et c'est pourquoi, dans la dernière partie, j'ai tenu à présenter des pistes de travail concrètes pour repenser l'hébergement au travers du prisme de l'habitat, afin de mieux répondre aux besoins donc, de ces personnes exclues du logement d'abord. Euh, moi, mon idée, c'est que les SHRS ont toujours leur rôle à jouer et peuvent venir compléter cette politique du logement d'abord, mais par contre avec un besoin de les revisiter en profondeur, pour que ce ne soit plus des lieux d'interdit et de coercition, ou au mieux de fiction d'hospitalité, le fameux « faire comme chez soi », mais plutôt en allant vers la possibilité d'un véritable chez-soi en hébergement. Donc le livre est émaillé de nombreuses euh, vignettes de situations vécues en CHRS, et on suit également la trajectoire de quatre personnes hébergées euh, tout le long du livre. Donc voilà, C'est un livre très concret, que j'ai voulu très accessible, avec des pistes de travail euh, effectives, euh, dans l'idée qu'il puisse s'adresser aussi bien aux étudiants en travail social qu'aux euh, travailleurs sociaux en poste qui évoluent dans le champ de la lutte contre les exclusions.